bienfait du fruit du Graviola La Graviola est un petit arbre à feuilles persistantes. Les feuilles, les fruits, les graines et les tiges sont utilisés à des fins médicinales. Ce fruit se trouve dans les forêts tropicales d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est, et son nom scientifique est un nom Uricata. Graviola a été connu par la grande propagande sur la résistance au cancer. Le fruit de la Graviola a plusieurs noms, car il est également appelé Graviola, cherimoya, Corosol ou Guanabana, et il appartient à la même famille de pâtes brésiliennes. Graviola a suscité une controverse généralisée dans les cercles scientifiques et populaires, car la communauté scientifique refuse jusqu'à présent de le classer comme traitement du cancer et parle d'effets secondaires possibles sur le système nerveux. Tandis que de nombreux cercles populaires rejettent ce dicton et en parlent. Ce fruit a été en grande circulation pendant des générations dans certaines régions et il n'y avait aucun lien entre eux et des symptômes neurologiques. Et il considère qu'il s'agit d'une sorte de propagande noire lancée par la compagnie pharmaceutique contre tout ce qui menace la consommation de son traitement. Façon d'utiliser la Graviola recette folklorique. Le fruit à la crème fraîche, disponible sous les tropiques, se mange cru directement, et c'est un fruit délicieux. Son jus peut également être consommé pour lutter contre les parasites intestinaux et arrêter la diarrhée. Le thé est fabriqué à partir de l'écorce et des feuilles du Graviola. Ce thé amer est utilisé pour traiter un large éventail de maux et de troubles, notamment l'insomnie, l'hypotension artérielle et le contrôle du diabète. L'huile de Graviola est extraite en écrasant les feuilles Immotors et les fruits de la plante puis en les mélangeant avec de l'huile d'olive. Cette huile peut traiter les névralgies, les rhumatismes, l'arthrite, les furoncles, les plaies, les éruptions cutanées et autres troubles cutanés. Les graines de graviola agissent comme un pesticide. S'il est broyé en poudre, il peut être utilisé pour lutter contre les poux de tête. Et cette huile peut traiter les névralgies, les rhumatismes, l'arthrite, les furoncles, les plaies, les éruptions cutanées et autres troubles cutanés. Les graines de graviola agissent comme un pesticide. S'il est broyé en poudre, il peut être utilisé pour lutter contre les poux de tête. Et ils peuvent être utilisés contre les parasites externes et internes. Avantages médicinaux et utilisation de Graviola La Graviola est utilisée pour traiter les infections causées par des bactéries et des parasites, y compris la Leishmaniose, une maladie causée par des parasites transmis par la piqûre d'une mouche des sables, ainsi que pour l'herpès, la toux et le cancer également utilisé pour provoquer des vomissements et vider l'intestin. Certaines personnes utilisent la graviola pour se détendre. La graviola peut être utilisée sur la peau pour traiter l'arthrite. La graviola et traitements du cancer Dans des études de laboratoire, il a été démontré que certains composés de la graviola sont capables de tuer certains types de cancers du foie et du sein dans des cellules résistantes aux médicaments de chimiothérapie. Cependant, aucune étude à grande échelle n'a été expérimentée sur l'homme. Bien que la graviola ait montré des effets anticancéreux en laboratoire, le fait qu'elle n'ait pas été étudiée n'en fait pas un traitement médical scientifiquement approuvé qui nécessite de longues expériences sur l'homme. Bien que les données soient insuffisantes pour une utilisation, il est largement promu comme traitement pour les patients cancéreux sur une base d'utilisation conventionnelle et sur la base d'études in vitro. 1. Traitement du cancer. La gaviola est l'un des fruits charmants qui joue un rôle important dans le traitement du cancer et dans la prévention de la propagation de ces cellules cancéreuses plus rapidement et plus efficacement que la chimiothérapie, ce qui entraîne de nombreux effets secondaires et coûte très cher. La recherche a prouvé que la gaviola et ses feuilles contiennent un ingrédient actif 10 000 fois plus puissant que la chimiothérapie dans la lutte contre les cellules cancéreuses, ce qui permet de traiter différents types de cancers, y compris le cancer de la prostate, du poumon et du sein. Les chercheurs ont confirmé que la gaviola était l'un des remèdes les plus efficaces à ce jour. 2. Traitement de l'acide urique, goutte. Manger des feuilles de fruits de gaviola aide beaucoup dans le traitement de la goutte, et pour y parvenir, prendre 6 à 10 feuilles de graviola encore vert et le laver, et faire bouillir les feuilles en deux tasses d'eau et laisser-le à feu doux jusqu'à ce qu'une seule tasse reste. Cette boisson doit être bu deux fois par jour, c'est-à-dire le matin et le soir, pour obtenir le maximum de bienfaits. 3. Traitement des maux de dos car les maux de dos sont devenus l'une des maladies et douleurs les plus courantes, en particulier pendant l'exercice et l'utilisation de médicaments chimiques pour les maux de dos provoque des effets secondaires graves. Et de nombreuses études ont prouvé que les feuilles de graviola sont efficaces pour le traitement des maux de dos sans aucun effet négatif. Pour obtenir des résultats optimaux, vous pouvez faire bouillir 20 morceaux de feuilles de graviola dans 5 tasses d'eau jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 tasses d'eau, et boire une tasse de ce mélange une fois par jour jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. 4. Traitement de l'eczéma et des rhumatismes. Les maladies rhumatismales augmentent chez les personnes âgées, provoquant des douleurs insupportables, et il est à noter que les feuilles de graviola sont un traitement naturel efficace contre les douleurs arthritiques. Où les feuilles sont écrasées et laissées jusqu'à ce qu'elles soient lisses et appliquées sur les zones du corps touchées par la douleur due à l'arthrite et à l'eczéma, régulièrement deux fois par jour. 5. Un traitement pour le diabète. Les niveaux de sucre réguliers varient de 70 unités à 120 unités. Les chercheurs croient dans de nombreuses études que les nutriments contenus dans les feuilles de Graviola atteignent la stabilité de la glycémie jusqu'à ce qu'il atteigne la plage normale. En outre, les extraits de feuilles de Graviola peuvent être utilisés comme l'un des remèdes naturels contre le diabète. 6. Il renforce le système immunitaire et prévient les infections. On pense que la teneur en éléments nutritifs des feuilles de Graviola renforce le système immunitaire et évite les infections pour en tirer le meilleur parti, 5 feuilles sont bouillies dans 4 tasses d'eau pour qu'il reste une tasse d'eau, et ce mélange est bu régulièrement une fois par jour pour renforcer le système immunitaire du corps et prévenir les infections. Dommage possible aux fruits à la crème. Dans de nombreux pays, les gens utilisent l'écorce, les, les feuilles, les racines et les fruits de cet arbre comme remède traditionnel. Nous ne savons pas grand chose des effets de la graviola sur le corps. Mais certains chercheurs craignent que certains produits chimiques présents puissent provoquer des changements neurologiques et des troubles du mouvement lorsqu'ils sont pris en grande quantité. Les changements neurologiques peuvent provoquer des symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson. Des recherches en laboratoire ont montré que certaines substances présentes dans la graviola provoquent des lésions nerveuses et que ces substances peuvent traverser le cerveau à partir de la circulation sanguine. Une étude de recherche a montré que les gens des Caraïbes qui consommaient de grandes quantités de ce fruit étaient plus susceptibles de développer certains changements neurologiques et étaient également plus susceptibles d'avoir des hallucinations. Précautions spéciales et avertissements N'utilisez pas la Graviola pendant la grossesse et l'allaitement, car il est considéré comme dangereux. La Graviola et maladie de Parkinson Graviola pourrait aggraver les symptômes de la maladie de Parkinson.